À l'image de sa raison d'être, l'ambition RSE de Société Générale a été définie à travers une enquête de matérialité impliquant toutes nos parties prenantes. Quatre axes RSE ont été identifiés. Deux axes d'intervention visent à conforter notre leadership dans la finance durable. Transition écologique, pour contribuer à la transition énergétique, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire et développement des territoires pour avoir un impact local, économique et sociétal positif dans les régions où nous sommes implantés. En tant qu'employeur responsable, nous voulons offrir un environnement de travail attractif et inclusif. Enfin, pour ancrer une culture de responsabilité, nous adoptons les standards de gouvernance les plus élevés. Pour actionner cette ambition, Société Générale a à cœur de participer proactivement aux évolutions actuelles en tant qu'acteurs moteurs de changement et de nouveaux standards. Avec un engagement clair d'alignement de nos portefeuilles d'activités, avec des trajectoires conformes aux accords de Paris, nous contribuons à la décarbonation des secteurs, à la recherche de solutions alternatives, à travers une démarche proactive et collective pour faire évoluer nos modèles économiques. En tant que partenaire clé de nos clients dans toutes les dimensions de leur transition, avec des solutions dédiées, nous répondons à leurs besoins et contribuons à leur propre stratégie RSE. Pour cela, nous finançons les infrastructures. Nous accompagnons les acteurs locaux, les PME et les entrepreneurs, les particuliers, les investisseurs, avec une capacité à intervenir sur toute la chaîne de valeur. Enfin, en tant qu'entreprise responsable, nous accompagnons nos collaborateurs dans leur formation et leur engagement solidaire et soutenons l'éducation des jeunes et l'inclusion financière. Être une banque responsable, leader de la finance durable, acteur moteur des transformations ESG, c'est aussi anticiper, influencer en s'appuyant sur nos progrès reconnus. Nous contribuons ainsi aux efforts collectifs dans le but de construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.